Hello ma pixie army, J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, servira à un maximum d'entre vous. Vous le savez sûrement, mais sur ma chaîne j'ai une playlist spéciale Disney Book. En fait, à chaque fois je vous présente tout ce qui est art-of, etc. Mes dernières lectures livresques, toujours autour du thème de Disney. Et souvent dans les commentaires, j'ai des personnes qui me disent « Voilà, qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer ?»« Quels sont tes art of préférés ?» etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les 10 indispensables, les 10 livres qui, je pense, sont pas mal pour commencer une collection et sont indispensables, alors j'ai essayé de penser à tout le monde donc je vous ai proposé deux sélections j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir aider un maximum d'entre vous si jamais vous souhaitez avoir tous mes conseils sur tout ce qui peut être comment acheter des livres à bas prix quels sont mes bons plans, mes astuces etc j'ai fait une vidéo sur le sujet, bon maintenant elle a presque deux ans donc elle est assez ancienne et c'est vraiment mes débuts sur Youtube mais j'en suis plutôt fière dans le sens où mes conseils sont toujours valables je vous la mettrai en description et dans le petit i si vous voulez y jeter un œil. et on va pas perdre plus de temps, on y va c'est parti Donc avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il y a deux collections qui pour moi sont intéressantes et qui coûtent moins de 25 euros, la première c'est tous les livres de type Chronicle Books, donc là j'ai choisi Dans les coulisses de la Reine des Neiges de façon volontaire puisque il y a certains livres de la collection qui sont traduits en français, il y en a vraiment pas beaucoup, c'est pas une majorité, il y a La Reine des Neiges, Vaiana et Coco il me semble, il y a peut-être Zootopie aussi j'ai un doute, mais dans l'ensemble c'est des livres qui sont assez rares en français mais en anglais qui sont quand même vraiment très nombreux, ils sortent sur presque tous les films d'animation que ce soit Disney ou Pixar et et généralement il coûte moins de 25 euros ça va entre 25 et 30 et il y a souvent des promotions sur Amazon donc je vous les recommande à 100% et je vous conseille du coup d'avoir le Chronicle Books donc le livre de cette collection là sur votre Disney ou Pixar préféré si c'est un film assez récent, vous le trouverez sans aucun mal. Alors pour moi quand on veut avoir une jolie collection de livres Disney mais qu'on n'a pas spécialement le budget pour, le bon plan c'est d'investir dans les magazines Disney alors il y en a pas très souvent qui sortent mais généralement ils sont très relayés sur les réseaux sociaux je vous ai donné un petit échantillon de ce que j'ai et l'avantage de ce genre de lecture c'est spécialisé donc sur Disney ou Pixar et c'est en français et ça coûte généralement moins de 10 euros le dernier que j'ai acheté est sorti en juillet dernier et c'est l'écran fantastique spécialisé sur Pixar donc à l'occasion de la sortie des Indestructibles 2 et qui m'a coûté 9,90€ et que je n'ai pas encore fini de lire je vous avoue mais je pense que ce genre de livre si vous pouvez notamment les commander donc ça peut être pratique aussi si vous ratez la sortie en librairie. Je voulais vous montrer un échantillon de deux autres magazines que j'ai acheté je crois qu'ils remontent tous les deux à l'année dernière mais donc il y en un, c'était le Télérama, donc euh, sur l'animation de façon globale, donc États-Unis, France, Japon, et celui-ci qui était sur l'univers de Disney. Alors, je l'ai toujours pas fini celui-là non plus, mais vraiment, il était vraiment cool celui-ci. Il y a vraiment pas mal de contenu et il coûtait 12,50€, mais pour le coup, il les valait vraiment. Si vous suivez régulièrement mes Disney books sur la chaîne, vous avez forcément déjà vu ce livre passer. Il s'agit d'animation magique. Moi, il m'avait coûté beaucoup moins de 10€, je crois qu'avec les frais de port, il m'avait coûté 5€. C'est un livre en anglais, mais qui pour moi, est vraiment un très bel indispensable, un bon début pour une collection et pour moi le livre même sur lequel il faudrait commencer. Donc c'est un livre qui a été écrit par Don Hahn et en fait qui vous récapitule différentes étapes qui servent à la conception d'un film Disney et pour moi c'est vraiment très intéressant à suivre parce que c'est expliqué de façon assez simple même si c'est en anglais. Si vous avez un niveau euh, collège-lycée je pense que c'est compréhensible et surtout il y a pas mal de petites anecdotes sur les films des années 90. Le design est assez vieillissant mais si vous aimez tout ce qui est un peu rétro-vintage vous allez adorer. Vraiment je pense que ça manque d'ouvrages comme ça qui reviennent sur les bases de l'animation et je le trouve vraiment très très bien fait donc je vous le conseille et vraiment c'est un très petit prix donc euh, je recommande alors le second livre que j'ai à vous présenter, il coûte moins de 15 euros et comme vous pouvez le voir, euh, j'ai pris pas mal de notes dedans, le concept de ce livre-ci, ça a été écrit par Dave Smith, donc Dave Smith c'est qui C'est une personne qui travaille au Walt Disney Archive et qui est considérée un peu comme euh, la Bible de Disney, il a écrit beaucoup de livres sur le sujet donc c'est encore un livre en anglais mais qui est vraiment très très bien fait donc il répond en fait aux okay, questions. Qui ont été posées par des fans sur tout un tas de sujets et du coup il rétablit la vérité sur les rumeurs, il parle de euh, la valeur de certains objets, il donne vraiment des précisions sur tout un tas de sujets, donc ça peut être les parcs, les films, et il est vraiment extrêmement complet, il est pas très cher, et surtout bah même si vous n'êtes pas euh, bilingue en anglais, il vous suffit de lire les questions que vous aimez et de squeezer les autres et vraiment. Euh, pour moi c'est vraiment une pépite ce livre -ci. troisième livre dont je vais vous parler ici et c'est encore un livre en anglais, il faut savoir que généralement les bonnes affaires sont surtout des livres en anglais, les livres en français chiffrent très vite sauf les dernières éditions forcément mais les livres un petit peu anciens ça pique un petit peu la rétine donc vraiment si vous avez un bon niveau d'anglais privilégiez les livres en anglais déjà il y a plus de choix et surtout vous avez vraiment des pépites pour pas très cher donc celui-ci c'est concrètement mon livre préféré sur ce qui peut être attraction Disney, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de livres sur les parcs que sur les films et donc euh, celui-ci c'est un livre qui est notamment vendu à Walt Disney World puisque je vous l'ai fait gagner en juillet sur ma chaîne et ça vous parle du coup des prémices de l'attraction, donc ça parle de toutes les versions de Haunted Mansion donc notamment Phantom Manor à Disneyland Paris et ça nous parle vraiment euh, de la conception de l'attraction à la réalisation il y a pas mal de croquis, de concept art et vraiment j'adore ce livre il coûte à peu près 15 euros entre 15 et 18, il est vraiment très bien conçu très bien fait, je l'adore. Avant dernier livre de cette sélection, donc cette fois-ci c'est un livre en français, l'art de Walt Disney de Mickey à Mulan, donc moi je l'ai trouvé à Giber Joseph à 12,80€, c'est un livre qui est très ancien donc il se trouve d'occasion, il y a différentes versions de ce livre et du coup c'est pour ça que je vous en parle parce que généralement c'est des éditions en dessous de 25€ et je l'aime beaucoup parce que du coup ça nous parle d'animation jusque dans les années à peu près 90 je trouve qu'on apprend pas mal de choses qu'il est bien fait, il y a un très bon mélange euh, d'anecdotes historiques de fun facts, de croquis de concepts art etc... Euh, d'images d'archives et euh, franchement je pense que c'est un très bon livre pour commencer et que ça devrait être dans toutes les bibliothèques de fans Disney. Et enfin c'est le livre je crois que j'ai présenté dans mon tout premier Disney Book quand j'ai commencé du coup cette série de vidéos et pour moi c'est vraiment le livre parfait pour commencer sa collection surtout si vous n'êtes pas bilingue pour moi il correspond vraiment à tous les âges donc il coûte 24,95, on est pile en dessous des 25 et vraiment il est parfaitement fait, il traite de tous les films Disney, Pixar et des parcs jusqu'à à peu près l'année 2016 donc assez récent il est extrêmement bien fait il est très ludique, euh, la mise en page est vraiment parfaite, il y a plein de petites anecdotes, plein de petites choses et c'est ce que je disais quand j'avais fait ma review et que j'avais découvert ce livre pour la première fois même si vous êtes un grand fan de Disney il y a toujours une petite anecdote que vous allez découvrir on peut être fan de Disney mais généralement il y a quand même des sujets qui nous intéressent plus que d'autres et vraiment vraiment vraiment je vous le recommande à fond pour moi il est adapté à des adolescents, à des enfants, à des adultes il faut vraiment le mettre entre toutes les mains ce livre il est parfaitement bien fait ça ne veut rien dire, mais il est bien fait. Je passe à présent à ma sélection de livres à plus de 25 euros. Vous allez voir que la majorité des livres que je vous propose sont des livres qui sont actuellement trouvables dans vos Fnac, Cultura, Amazon, que sais-je, parce que je voulais quand même que ce soit des livres qui soient assez accessibles et qui ne soient pas spécialement des livres extrêmement rares qui coûtent la peau des fesses, sauf le dernier, mais je vous en parle tout à la fin. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Maps of the Disney Parks, avec ce super accent, qui a coûté 28 euros quand on me l'a offert. Je sais qu'il est aussi entre les 28 et 35 à peu près, et c'est une pépite. Donc là aussi c'est un livre en anglais C'est un livre attraction, parc Donc comme je vous le disais c'est assez rare pour être souligné Et le concept de ce livre-ci c'est vraiment de vous présenter les différentes cartes des parcs à travers le monde Mais je pensais surtout que ce serait un livre du coup bourré d'illustrations Mais pas que, il y a quand même du texte Les illustrations, le style est absolument magnifique On peut du coup voir les différentes évolutions des parcs à travers les années Ça va jusqu'à Shanghai Disneyland quand même Donc c'est là aussi un livre qui est assez d'actualité J'adore sa présentation, j'adore sa mise en page j'ai vraiment dévoré ce livre, je l'ai adoré et vraiment bah c'est un 10 sur 10 pour moi quoi autre livre sur les films Disney donc là il s'agit d'un livre sur Toy Story donc la trilogie, énorme coup de cœur pour ce livre pour être très honnête j'ai déjà le Art of euh, de Toy Story 1 et 3 donc j'ai hésité pendant assez longtemps avant de m'acheter celui-ci Et honnêtement il est parfait, parfait, parfait, parfait Il a été très bien pensé, le texte est vraiment très très bien écrit Vous avez également les prémices de Pixar Puisque bon Toy Story est quand même le premier long métrage d'animation 3D proposé par les studios Donc c'est quand même assez historique Je trouve que ça apporte un éclaircissement vraiment très bien fait sur euh, la trilogie De toute façon j'adore les livres guine Muggin, hein, Donc euh, ça ne déroge pas à la règle C'est un plaisir de lire ce livre Si vous aimez la saga Toy Story je peux que vous le recommander et celui-ci coûte 35 euros. Alors autre livre si vous aimez du coup La Belle et la Bête c'est un indispensable Donc ce livre s'appelle Les coulisses de La Belle et la Bête J'avais la version, euh, l'ancienne version de ce livre Qui existait en anglais Et qui avait une cote faramineuse Donc là ils l'ont sorti à l'occasion de La Belle et la Bête Live L'année dernière Il y a donc une réactualisation euh, Avec des pages spéciales pour le film live Et ce livre est vraiment une pépite Il coûte 40 euros. Il est d'ailleurs assez lourd, hein, je ne vais pas vous mentir Il est vraiment parfait c'est le genre de livre que j'utilise pour faire mes vidéos secrets Donc il y, y a beaucoup de matière Ce que j'aime aussi c'est qu'on ne nous squeeze pas Tout ce qui va être un petit vraiment les prémices Ce qui a été coupé, ce qui a été remodelé Puisque euh, la version de La Belle et la Bête A vraiment été remasterisée plusieurs fois Dans la tête des animateurs et des réalisateurs Ça ne s'est pas fait comme la version finale que nous avions Il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées Beaucoup d'idées qui ont été abandonnées Et tout ça est évoqué dans ce livre aussi C'est le genre de livre que j'adore Et je, je ne peux que vous le recommander vraiment J'ai fait de façon croissante donc je ne sais pas pourquoi <rire> Marc Davis est en avant-dernier puisqu'il coûte 29 euros et franchement je pense que j'ai rarement aussi bien investi mes sous pour un livre Disney, Mark Davis c'est quand même un Disney legend qui a notamment contribué donc à l'animation des films Disney mais aussi à la création de certaines attractions dont Haunted Mansion et vraiment c'est une figure emblématique des studios, il y a peu de livres comme ça surtout en français qui existent sur les animateurs et les figures de Disney en dehors de Up I Works et Walt Disney, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me procurer ce livre et j'ai pas été déçue une seule minute, je connaissais très peu de choses sur Mark Davis en dehors des films et attractions sur lesquels il a travaillé, je ne le regrette pas c'est vraiment un chef d'oeuvre, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Et enfin je vous parle de mon livre préféré dans ma collection il s'agit du livre des héroïnes Disney écrit par Christian Renaud donc livre, je pense que c'est le livre préféré que j'ai dans ma bibliothèque, il faut savoir que c'est également le livre où j'ai mis le plus cher dedans je l'ai payé 200 euros, il faut savoir que c'est sa cote actuelle, il coûte entre 200 et 500 euros et la bonne nouvelle, et c'est aussi pour pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que apparemment il y a un livre en octobre qui s'appelle Les héroïnes Disney qui sort, de la même façon que le livre des méchants Disney que je vous ai présenté dans mon dernier Disney Book, et en fait ce sera pas un livre récapitulatif comme j'ai pu l'avoir sur les méchants, ce qui me rassure, mais ce serait une réactualisation de celui-ci donc celui-ci nous présente vraiment toutes les héroïnes Disney jusqu'au milieu des années 90 leur personnalité, la façon dont elles ont été pensées, la façon dont on voit l'évolution de la femme à travers euh, les films Disney, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça traite des princesses certes mais aussi de personnages vraiment secondaires, je pense par exemple à Enloe dans Taram et le Chaudron Magique, mais aussi des animaux, on peut avoir notamment des croquis de euh, Bianca ou de Nala, et pour moi c'est une bible ce livre. C'est une merveille, c'est le genre de livre bijou qu'on a dans une collection et dont on peut pas se passer, donc vraiment, j'attends de voir du coup la sortie de l'autre livre, puisque je vais me l'acheter c'est sûr et certain, et je vous ferai une review dessus, vous pouvez compter sur moi, mais sinon ce livre-ci, une pépite. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale livre, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, quels sont vous vos livres préférés Disney, ceux qui vous ont le plus donné envie si vous commencez une collection et dites moi également par un pouce en l'air et en commentaire si vous aimeriez une vidéo sur mes livres, détester ce que je regrette d'acheter, il y en a certains d'ailleurs je les ai revendus, je pense que cette vidéo pourrait être assez drôle, sachant que par contre vu que je les descends déjà dans les Disney books, vous devez avoir une idée pour certains de ce dont je vais vous parler, mais voilà donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut intéresser, intéresser votre entourage, n'hésitez pas à la partager c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et en attendant à la prochaine vidéo ma pixie army je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous bisous bisous bisous